Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement essayer de ne pas faire trop trop trop de montage, mais plutôt essayer de vraiment laisser poser les choses, parler à cœur ouvert, et finalement me bah, faire un petit peu le bilan de ces 13 dernières années, parce que, bah tu l'as vu hein, dans la vidéo, en cliquant dessus, tu as forcément vu le titre... Aujourd'hui bah, ça fait 13 ans que je suis moniteur d'auto-école, en fait je suis devenu enseignant en 2010 très exactement. Alors aujourd'hui bah, j'aimerais tout simplement faire un petit peu le bilan de ces 13 dernières années. Sachez aussi si vous ne savez pas que j'ai bientôt 34 ans et qu'aujourd'hui bah, je me dis que même si je reste assez jeune en âge, j'ai quand même un certain recul sur le permis de conduire, le monde de l'auto-école, la sécurité routière en général, donc j'aimerais un petit peu faire le point avec vous. Et puis avant toute chose, j'aimerais aussi te dire que si tu as aimé cette vidéo, bah, à la fin tu pourras tout simplement la partager, mettre un commentaire, partager ton ressenti, bref, continuer à communiquer encore avec moi ou même avec les membres de la communauté. Donc il y a exactement 6 points aujourd'hui que je vais traiter, sur lesquels bah, j'aimerais tout simplement te communiquer mon expérience. Alors la première des choses sur laquelle j'aimerais venir, c'est tout simplement parler un petit peu de la formation en auto-école. Maintenant, ça fait 13 ans que je fais ce métier. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans ma propre auto-école. Et puis, j'ai aussi eu la chance d'aller travailler aussi un petit peu à droite, à gauche pour essayer encore plus de m'améliorer et voir aussi bah, de nouvelles choses et apprendre aussi et transmettre encore de nouvelles choses. Le point le plus important qui a changé entre il y a 13 ans et aujourd'hui, c'est tout simplement le programme de formation. Il y a 13 ans, on appelait ça le PNF. C'est-à-dire que si tu es moniteur d'auto-école, aujourd'hui, ben, tu sais peut-être de quoi il s'agissait. On appelait ça le programme national de formation, où à l'époque, on parlait d'objectifs à travailler. C'est-à-dire qu'il y avait l'enseignant et l'élève, et il fallait à tout prix que l'élève s'adapte à son enseignant. On travaillait par objectifs, et là aussi, il y avait finalement quatre grands objectifs à travailler aujourd'hui des choses elles ont un tout petit peu plus évolué et finalement tant mieux aujourd'hui on va parler de REMC donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas très très longtemps si tu veux cliquer en haut à droite n'hésite pas c'est en sachant justement là où tu te situes dans ce REMC que tu pourras peut-être envisager à un moment donné de passer le permis de conduire donc en réalité, aujourd'hui, on va demander surtout à l'élève de s'auto-évaluer. On ne va plus trop parler d'objectifs, mais de compétences. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de savoir se situer dans la formation. Prenons l'exemple des démarrages. Est-ce que je sais le faire Est-ce que je ne sais pas le faire où est-ce que j'y arrive approximativement L'idée, c'est de mettre des exercices et des choses en place derrière pour pouvoir justement, que ça soit plus du hasard, mais savoir vraiment aujourd'hui comment améliorer les choses et encore aller de l'avant. Donc dans les formations, ben, ça va dépendre aussi des auto-écoles en général. Il y en a qui vont proposer des formules accélérées, il y en a qui vont plutôt travailler la formule traditionnelle et la formule conduite accompagnée. Il y a des auto-écoles qui ne proposent pas la conduite supervisée. Il y a 13 ans, par exemple, la conduite supervisée commençait à peine à exister. En fait elle a été créée par exemple en 2010 et c'est vrai que jusqu'à là soit tu passais le permis directement, soit tu avais la possibilité de partir en conduite accompagnée mais malheureusement tu te retrouvais aussi bloqué un an avec tes accompagnateurs. Aujourd'hui c'est un petit peu différent, on a aussi cette méthodologie là qui existe qui permet vraiment d'acquérir de l'expérience, et ça à moindre frais. Donc ce que j'en pense de manière très personnelle, c'est que les choses évoluent lentement par rapport aux formations, mais elles s'améliorent, et c'est ça qui finalement est beaucoup plus important dans l'apprentissage. Finalement, est-ce que c'était mieux avant ou aujourd'hui Honnêtement, je préfère aujourd'hui, où on doit faire preuve d'un peu plus de pédagogie. L'élève est beaucoup plus acteur de sa formation, et je suis à 100% pour la conduite supervisée. Le deuxième point sur lequel j'aimerais un petit peu discuter avec toi, c'est le code de la route donc il y a eu un gros changement dans le code de la route en 2013 où en fait l'état a voulu vraiment réformer les choses donc à l'époque bah, j'avais 3 ans de monitorat derrière moi j'ai toujours fait beaucoup beaucoup de code de la route j'ai toujours été un petit peu spécialisé dans ça c'est vraiment la chose peut-être que je préfère le plus au sein de l'auto-école. Et en 2013, c'est vrai qu'il a un petit peu changé parce qu'avant, il y avait beaucoup de règles de circulation, de la signalisation en général. Les questions, elles étaient vraiment axées là aussi sur la réglementation. Et en 2013, badaboum, on a bouleversé un petit peu tout ça en créant 10 thèmes spécifiques au code de la route avec une banque toujours pareille de 40 questions sur des thèmes bien précis. Alors, tu m'en entends régulièrement parler parce que c'est vrai que j'ai créé carrément une formation sur ça pour vraiment les élèves qui galèrent. Et un jour, je me suis dit, « Mais après tout, pourquoi pas filmer ça afin d'aider un maximum de personnes ?» C'est vrai qu'à chaque vacances scolaire, je dispense des stages de code en accéléré avec une quinzaine de personnes face à moi que j'aide vraiment à faire progresser. On a des échanges, il y a des exercices qui sont mis en place. Bref, je suis pas là pour faire de la promo, mon auto-promotion, mais je suis là vraiment pour parler plutôt de l'évolution qu'il y a eu. Donc ça aussi, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Alors... Attention à tout ce qu'on peut entendre parce que, en France, dès qu'on change quelque chose, forcément les gens se disent Ouais, mais c'était mieux avant, aujourd'hui c'est plus dur. Vous voyez, il n'y a pas longtemps aussi, on a modifié un petit peu le plateau moto, et de suite, les gens se sont dit, si on a changé, c'est que c'est plus dur. Mais pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, ben, les choses, la vie évolue en général, donc on est obligé aussi de faire évoluer les choses et d'aller dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est une très bonne chose, puisqu'aujourd'hui, au code de la route aussi, même s'il y a des questions, je te l'accorde, qui sont parfois un petit peu bizarres, il y a quand même des choses qui sont indispensables aujourd'hui. On traite de l'écologie, on traite des premiers secours, on traite aussi de la technologie du véhicule et ça, ben, on ne peut pas passer à côté. On ne vous demande pas d'être d'excellents conducteurs mais vraiment d'évoluer vous aussi en fonction de la technologie qu'il y a et de pouvoir encore une fois progresser davantage. Les voitures d'aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qu'en 2010 et encore moins qu'en 1990. Je pense encore une fois que ce n'était pas mieux avant mais encore une fois que c'est peut-être beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'on parle dans le code de de la route, beaucoup plus aussi du conducteur, du comportement qu'il peut avoir sur la route, notamment aussi des influences qu'il peut avoir par rapport aux autres. Ça peut être la média, les amis qu'on fait monter dans la voiture, la personne de derrière qui vous met un petit coup de pression en accélérant par exemple ou en vous klaxonnant, bref, un bon point pour aujourd'hui. Troisième point, il s'agit des inspecteurs. Comment sont les inspecteurs aujourd'hui par rapport à il y a quelques années ben Là aussi, bizarrement, ça a un petit peu changé. Alors en 2010 encore, il y avait déjà eu une évolution certaine par rapport à avant les années 2000 où souvent les inspecteurs, bah c'était des gens qui sortaient de l'armée par exemple, ça pouvait être des anciens profs aussi à la retraite, c'était des gens qui finalement venaient, qui avaient parfois un caractère bien trempé et qui n'avaient pas toujours aussi l'air très agréable et qui en fait venaient finir un peu leur carrière là, en essayant d'arrondir un peu leur fin de mois et en faisant passer des examens du permis de conduire. Donc autrefois, il y avait des gens qui étaient vraiment pas très sympas, je vous l'accorde, et qui étaient là vraiment juste pour faire leur job, la sécurité routière. On était vraiment dans un pic de mortalité qui était assez haut. Alors là, attention, je vous parle pas de 2013, mais bien avant dans les années, par exemple, 1980-1990, les inspecteurs étaient beaucoup moins tendres, ils ne plaisantaient pas et il fallait au final que le permis soit parfait parce que si on faisait la moindre erreur, on était éliminé à l'examen. Le créneau était obligatoire et il faut savoir aussi une chose, c'est que l'examen finalement ne durait que 15 minutes. Aujourd'hui, les choses ont vraiment évolué, les inspecteurs sont différents. Un inspecteur, ça peut être par exemple... Ta prof de maths qui à un moment donné en a marre et décide de passer le concours des inspecteurs du permis de conduire et qui le réussit. À ce moment-là, elle part en formation et peut-être qu'un jour, elle réussira. Ça peut être par exemple bah, ta voisine qui en a marre de son métier et qui fait exactement la même chose. Et ça peut être aussi par exemple bah, toi qui t'ennuies dans ton métier et qui te dit « Tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien faire des choses un petit peu différentes. Je me laisse tenter par autre chose et je me lance le défi, pourquoi pas, de devenir moi-même inspecteur. Donc les inspecteurs, encore une fois, hein, j'accorde un bon point aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, puisque de toute façon, aujourd'hui, on va en reparler, mais on ne peut pas éliminer quelqu'un au permis de conduire, par rapport à sa couleur de peau. On ne peut pas non plus l'éliminer si sa conduite était quasiment parfaite et qu'il ne s'est rien passé. Alors qu'il y a quelques années, finalement, bah, on ne savait pas trop des fois pourquoi l'élève n'avait pas le permis et c'était très compliqué derrière de pouvoir lui expliquer et lui justifier tout ça. Maintenant, on va parler des élèves. Alors les élèves, c'est vrai que des fois, bah, j'en côtoie beaucoup. Hein, j'en ai formé des dizaines, des centaines, peut-être même d'ailleurs aujourd'hui en 13 ans, pas bah des milliers, on doit vraiment se rapprocher de milliers de personnes. Et d'ailleurs, finalement, en faisant le calcul, j'en suis maintenant sûr. Parce que tu le sais, mais je ne travaille pas seul, hein, je travaille en famille, avec d'ailleurs des employés, et honnêtement, j'ai pas à me plaindre, j'ai vraiment une équipe formidable. Donc les élèves, en 2010, quand je suis arrivé, c'était des fois un petit peu compliqué, puisque je l'ai déjà expliqué, j'avais à peu près le même âge que mes élèves, à deux ou trois ans près, et des fois, c'était difficile bah, d'être crédible, c'était difficile de faire passer aussi un message, et il fallait faire très attention à ne pas devenir copain avec eux, mais plutôt vraiment à garder ce statut de moniteur. Et honnêtement, les élèves en 2010 ou aujourd'hui en 2023, bah je pense tout simplement qu'ils écoutent de la même manière. Je pense qu'à mes débuts aujourd'hui, les élèves n'ont pas vraiment changé. Je pas jeté la pierre, mais des branleurs j'en ai connu vraiment à chaque année. Des gens qui s'en fichent, des gens qui pensent qu'ils vont tout avoir sans faire d'efforts, ça a toujours existé. Il ne faut pas jeter la pierre sur les élèves d'aujourd'hui, il ne faut pas se dire « Oui, mais avec leur téléphone, OK, on peut le penser de temps en temps. » Mais une chose est sûre, c'est que des élèves qui ont voulu se battre, qui ont voulu faire des efforts et l'avoir, il ben, y en a aussi eu que ce soit dans les années 2000, 2020 ou 2030 un jour, il y en aura tout le temps, et heureusement d'ailleurs. Les élèves n'ont pas véritablement changé. Je pense peut-être que le point qui peut être parfois négatif c'est qu'aujourd'hui, et moi le premier, bah, depuis chez moi, finalement, je peux faire mes courses, je peux finalement commander à manger, et j'ai quelqu'un qui va venir dans une demi-heure sonner à ma porte, je peux aussi bah, finalement acheter des habits sans même avoir à faire un effort, entre guillemets, d'aller au magasin et de devoir les essayer. Aujourd'hui, je crois que tout est fait finalement pour euh, avoir du confort, rester à la maison et faire venir les choses à soi. Et dès qu'il s'agit, et pas forcément de passer le permis de conduire, mais un examen en général, on est peut-être moins habitué aujourd'hui à faire des efforts qu'il ah, y a quelques années. Mais est-ce que finalement c'est pas la technologie de tous les jours qui veut ça Je pense pas que ça soit un problème d'élève. Je pense plutôt que ça soit un souci de société. Point de vue élève, honnêtement, il n'y a pas grand changement. Ensuite, en sécurité routière. Alors, il y a quelques années, par rapport à aujourd'hui, c'est vrai que la technologie 2010 a commencé vraiment à arriver. Dans les véhicules, même si ça faisait quand même quelques années que ça existait, c'était pas aussi répandu, à partir des années 2010, on a vraiment commencé à équiper quasiment toutes les voitures neuves de technologies. On a commencé à parler de régulateurs de vitesse, de limiteurs, il y avait des ABS quasiment sur toutes les voitures, on a eu l'ESP, on a eu le fameux E-Call en 2018, pas mal de technologies qui ont fait que, ben, bizarrement, il y a quand même eu de moins en moins aussi de tués sur les routes. Donc la sécurité routière, ben, finalement, elle progresse aussi Aujourd'hui, pour discuter avec beaucoup de jeunes, l'alcool est un des premiers facteurs d'accidents mortels sur les routes. Le sujet de l'alcoolémie au volant, ben, honnêtement, il est plutôt bien passé à travers les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne découvres plus par exemple qui est Sam, le capitaine de soirée, puisqu'on l'a déjà entendu plusieurs fois. Je pense que c'est rentré quand même assez dans les mœurs qu'aujourd'hui, ben, celui qui conduit, ben, il ne va pas boire du tout de la soirée. Par exemple, on va bien s'organiser pour les soirées à soit faire appel à un taxi ou soit tout simplement à faire dormir les gens sur place. Je pense qu'en termes de vitesse aussi, on s'est quand même beaucoup calmé. Il y a quelques années, quand on roulait à 130 sur autoroute, on avait quand même des gens qui continuent à nous dépasser. Alors ça arrive encore aujourd'hui, mais honnêtement beaucoup moins qu'avant. Je pense que les radars aussi, ils sont pour quelque chose. On peut penser par exemple qu'on est victime de raquettes, que la sécurité routière aujourd'hui c'est un business. Pourquoi pas On ne peut pas interdire aux gens de penser des choses. Il faut aussi regarder les résultats. La prouesse qu'il y a en ce moment, c'est quand même de voir que à travers la plupart des familles, on va avoir une ou deux voitures, parfois même plus, et donc on a de plus en plus finalement de véhicules sur les routes, et on va avoir quand même, malgré qu'il y a encore aujourd'hui des tués sur les routes, de moins en moins de personnes qui se tuent. Et là la prouesse, on peut dire ce qu'on veut sur tout ça, elle est quand même extraordinaire. Donc sécurité routière, je ne peux pas cracher aujourd'hui sur ça, je suis vraiment convaincu que on est vraiment dans la même je préfère largement aujourd'hui qu'à mes débuts et puis il va rester le point le plus important c'est celui que vous attendez peut-être depuis le début de la vidéo pour moi le point où il y a eu quand même pas mal de changements on va dire c'est le permis de conduire est ce que le permis de conduire en 13 ans a évolué ou pas on peut pas dire que non il s'est passé quoi depuis ces dernières années bah, tu le sais peut-être aujourd'hui le résultat tu ne l'as plus en direct il faudra attendre 48 heures minimum avant d'avoir le résultat. En 2010, ça commençait à peine à arriver, j'ai plus la date exacte en mémoire, mais avant le permis, on avait le résultat de suite, et à force d'agression, malheureusement, bah, aujourd'hui on a le résultat quelques temps après. Pareil pour le code de la route. C'est un petit peu pareil, la grille d'évaluation qui n'existait pas avant, aujourd'hui on ne pourrait pas éliminer quelqu'un pour n'importe quoi. Une personne qui obtient son permis de conduire, bah, félicitations à elle. Aujourd'hui, si elle ne l'a pas, il faut tout simplement se référer à cette grille, voir aussi qu'est-ce qui ne va pas, pour pouvoir améliorer des choses, et revenir plus tard, repasser son permis de conduire, et certainement l'avoir. Donc gros changement aussi là par rapport au permis de conduire, et là où je pense qu'on pourrait encore améliorer les choses, alors j'entends hein, des choses, mais pas des choses officielles, vous savez que quand je vous partage des choses, elles sont toujours officielles. Je ne partage jamais des rumeurs, quand je publie quelque chose, je suis sûr de moi, à 100% Et que soit le message vient de la préfecture de mon département, soit on est vraiment sur l'Egifrance, c'est-à-dire en fait le site où vous retrouverez vraiment les informations qui sont issues des articles de loi. Donc je pense qu'on pourrait continuer à aller vers une sorte de contrôle continu, même si j'aime bien dire aussi que aujourd'hui, si tu passes le permis de conduire, c'est bien quand même que tu as eu le feu vert de ton auto-école, et donc il te manque aussi le feu vert de l'inspecteur, tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, je pense qu'on va continuer à évoluer sur ça, parce que malgré la grille d'évaluation, malgré le fait que le résultat on l'est quelques jours après, l'examen finalement reste le même. On est toujours évalué sur 32 minutes, on a toujours les questions de vérification, comme il y a 13 ans. Alors là aussi, est-ce que c'était mieux avant ou aujourd'hui Je pense quand même que c'est mieux aujourd'hui. Parce que même si je ne suis pas très fan des notes, aujourd'hui on vous demande d'avoir minimum 20 sur 31. Donc ça veut dire aussi que même si on n'avait que 19 points, on souligne quand même les efforts et les compétences que l'on a acquises. On n'est pas que là en train de dire « tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça ». C'est pas que ça. Point de vue pédagogique, ça évolue encore. Voilà, donc fin de la vidéo, voilà un petit peu mon ressenti, mon analyse après 13 ans de métier, 13 ans d'expérience. Dis-moi toi ce que tu penses de ces 6 points que je viens de te citer. Dis-moi ce... si tu vois des changements aussi que je n'ai pas vus par exemple. N'hésite pas à me dire à ce que tu penses des 6 points que je viens d'aborder, de l'évolution qu'il y a eu depuis 2010. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, ça peut arriver. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. A plus les gens.